Bonjour et bienvenue dans Corsair TV Elle euh, bon. euh. rigole Les journalistes proposent des sujets en fonction de la ligne éditoriale, en fonction du public Nous faisons donc des tests voix. Et tout cela, on est sept, comme des sept fantastiques. C'est la bizarre. première fois, donc voilà, c'est chouette. Plan moyen, plan ensemble. Ça commence fallait... en français de l'ASDN, le club. Le temps d'une emboutante Odyssée au Maroc, elle remet en scène.